Salut, c'est Yabalex, je suis dans un champ de canne pour parler du martin. Créole il dit, martin les noirs, la zèle les blancs. En l'observant de plus près, on remarque qu'il est brun et noir, alors que les pattes, le bec et le contour des yeux sont jaunes. On le trouve partout où il y a de l'activité humaine. Ville, jardin, culture, pâturage et à la plage. Il profite des toitures de maison, des cavités ou des grands arbres pour faire son nid, auquel il ajoute des bouts de plastique. Introduit vers 1760 pour lutter contre les sauterelles, le Martin Triste profite surtout de nos restes de nourriture, de nos fruits, de quelques insectes, de geckos, et on le voit souvent sur le bord de la route manger un cadavre. C'est un oiseau que je trouve très expressif et bagarreur. Il a une palette variée de cris et de chance. La journée en couple et parfois en petite troupe, le soir ils se réunissent en dortoir bruyant. C'était une minute pour le Martin, n'hésitez pas à liker et à partager, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A plus